Ah là, tout le monde te dit t'es sale Balka, c'est.. Mais. Oh, putain. <rire> ah. ah bah la ah, rançon non, bah, de. La ah non mais là je sais que je vais perdre, hein. c'est bon. La, la rançon du fait de jouer euh... Je suis censé être des mute là ouais. <rire> <rire> je... Voilà, est-ce que est-ce que tu as regardé ouais. ce, ce magnifique euh, ouais, combat <rire> J'hésite bah, à accepter ce. <rire> Oh, tout de suite. Bon. Craignez le pire avec euh, le chasseur et le druide, ça en disait long, mais alors là. <rire> eh bien, on va vous laisser <rire> continuer de vous trash talk gentiment. Nous, on va passer Je dans la cabine d'à côté. C'est génial. <rire> vous, pouvez... vous pouvez lancer notre par... euh, votre partie en vrai. Ouais. Vous, vous lancez ouais, en vrai. Voilà, ouais, mais j'hésite là, donc deux secondes. <rire> <rire> oh mon dieu. La bonne humeur, l'ambiance. Ah ça, ça commence très très fort. voilà euh... ouais, en plus on, est, on a commencé mais sur un petit prêtre prêtre fil tout sympa suivi d'un petit mage mage tout sympa aussi euh, bon un peu moins sympa mais euh... un peu moins sympa un car, peu moins sympa ça mais bon voilà quoi ça ça allait mais alors euh... oh le salopard, il a, ah, Comme il vous... a déjà ce qu'il lui faut en main de départ <rire> Et donc le avec le prêtre le, le prêtre alternatif, donc Tyrande, et, euh, vu qu'ils sont euh, en couple avec Valfurion, euh, dans mes souvenirs, un truc comme ça, ils il s'échangent des mots doux quand ils tombent l'un contre l'autre, donc c'est pour ça qu'il lui ouais. a dit euh, Tyrande m'a bien aimé. C'est bien hein c'est passionnant. Je savais pas. <rire> <rire> Je, voilà, on en apprend tous les jours. Ma ah mais encore une fois, il est les deux en main de départ quoi, c'est... Euh... Ah ouais non ouais. C'est Balka, le respect, je connais pas euh, de Twitter.com. Ah bah ça y est, ça. ça <rire> <rire> Un stream lors de Warcraft. Et bah ça, je pourrais pas du tout le faire en Discord parce que je connais absolument rien. tout ce que je, tout je, tout ce que je connais de euh, Warcraft, c'est euh, Hearthstone qui me l'a appris. Donc c'est assez triste. La tension monte. Deux, les deux joueurs se regardent dans le blanc des yeux. <rire> ça. Oh la la! Oh ça y... euh... J'ai eu de la chance! Deux fois de finir. Fin la de... oh Là, là ouais. <rire> c'est selon les draws de, euh, de Balka. Positionnellement, là, Mélancolie devrait poser son petit Drake avec euh, 14 milliards de points de vie. Voilà. Ah oui, effectivement, là il va tanker. Il va tanker un petit peu. C'est quoi ça C'est une 7-4, ça se fait bouffer direct. Ça se fait soit bouffer par un drake, soit bouffer par un petit détruit un serviteur avec 5. Je pense de mon côté, je, euh, je préfère trade directement. Parce qu'on va en avoir besoin du détruit les serviteurs avec 5 d'attaque ou plus. Et puis en plus, on a, on a pioché la, la Claire, qui va nous faire piocher en plus. Donc, euh, au calme. Un hashtag Team Mélancolie qui vient de se lancer sur le chat. Le chat a l'air biaisé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la sortie du Match Tempo de Mélancolie tout à l'heure était quasiment aussi crade que la version du mecha de Balka. Mais. Intermédiaire, petit fricane à droite. Tu de me perturber là. <rire> Déjà que j'ai vu que la maison était toute rouge là. Alors, ça c'est assez chiant pour Mélancolie parce que c'est un dragon donc la potion marche pas dessus. Donc tu vois, il va falloir le trade à la dur. Ou avec euh, détruire un serviteur à 5 d'attaque ou plus. Il semblerait qu'elle soit partie sur le. Ah <rire> Même stratégie que. Euh que ADA tout à l'heure, à savoir, tu veux jouer au con, je sais faire des grosses créas aussi. On va faire de la grosse bête. <rire> ah bah ça, ça c'est de la drogue qui fait plaisir quand t'as 10 de mana et que t'as une 10-6 ah bah ouais. en face. 10-6 la peste bien entendu. Il va se mettre grave bien là, attention. Malin de sa part. C'était toujours plus drôle de trash talk Balka. Ah, mais on est bien d'accord là-dessus. Hein, Par contre, ce tour-là va être difficile euh, pour Balka. <rire> <rire> là, là, là, ça va faire un peu mal. Hein, euh... Et encore une fois, même si euh, Mélancolie fait des grosses créatures, on se précipite pas. On garde ses sorts, euh, découvre un, une copie d'un sort de votre deck. Euh, on garde notre mana, on a bien, bien assez euh, à faire avec euh, ce qu'on a. On est bien. Alors, techniquement, Balkan n'est pas encore mort ce tour euh, Techniquement, Balkan n'est pas mort ce tour -ci. si ça peut. Là, non, euh... ah non, tout juste. Non, parce que pour passer, il faudrait la Nova dans, la... dans Découvre un sort de votre deck. En fait il aurait fallu faire ça, faire un découvrir un sort, prendre la Nova. Non ça passait pas non plus en fait. Ah bon on a récupéré Isera, et bah ça va, c'est sympa. Balka qui dit salutation euh, dans une forme de euh, au revoir. Ah <rire> oh, c'est ça qu'on veut. Ah, petit suicidal sur la 18 <rire> J'ai oublié de changer l'overlay, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Mélancolier est bien 1-0, du coup. Pas besoin de changer. Même des dégrecs d'aller, c'est de jubile devant Balka qui se fait bolosser. Alors, d'un côté, t'as Balka qui joue euh, qui joue Hunter Make. De l'autre, y il a ma soeur. Donc effectivement... <rire> Bien fait Balka, gg mais <rire> bah, pas bon dieu Voilà <rire> bon, une autre raison pour laquelle vous ne pas passez sur Twitch lorsque vous jouez euh, en tournoi parce que vous pouvez voir ça et c'est quand même assez triste <rire> C'est l'histoire <rire> Oh bah on récupère un petit bloc de glace euh, Au calme Les pièces, les pièces détachées des, euh, des mechas, ça fait longtemps que j'en je ai pas vu, je sais même plus ce qu'il y a dedans. On va avoir une, euh, une des explications. Plus un PV un serviteur, bon. Ça a pas changé non plus. Euh. Mais oui, la, la main de mélancolie est quand même assez violente. Hein, Là prochain tour avec le match de Tor avec le bloc non. de glace J'ai un problème avec le mode spectateur, j'arrive pas à ah. avoir les deux decks, enfin euh, les deux les deux mains, euh, je vais relancer Ok Ok, c'est bon Ouais voilà, on va faire la grosse value euh, de jouer 6 mana en, en, au tour 3, tout ce qui est plus normal C'est vraiment un deck full mecha hein, chez Balka. Après c'est pas un deck full mecha débile. Parce qu'il y a déjà un tour 5. <rire> Mais oui euh, Miss on l'aime Balka. Mais bon vous l'avez pas eu... Euh en MP directement à gueuler sur le fait que tout le monde joue mage et prêtre et que c'était des classes euh, de tryhard et il nous sort un, un hunter mecha <rire> ça reste hautement rigolo Voilà, et puis en plus c'est chasseur donc je vais face <rire> Ah On sort la grosse, la grosse pyrotechnie <rire> pyro chez, euh, chez Mélancolie Dans le doute On aura ça en fin de partie Là, au point de vue de la curve, c'est quand même assez compliqué de déterminer qui est, qui est devant. Ouais, ouais... Même s'il y a un bloc de glace du côté de Mélancolie... Euh... Ça va dépendre du, euh, du rip-up du Shredder, en tout fait, cas, qui va revenir. Oh Oh Non, mais c'est <rire> mais. Une des nouvelles... Oh, mais <rire> non, mais l'autre connard Ah, c'est injustice Donc, c'est une des nouvelles légendaires Goro. Pas du tout, c'est doux, ça. Si, c'est d'Angoro, et en fait c'est une 2-2, quand elle meurt, ça donne une 6-6 dans ta main qui coûte 6, tu la joues, quand elle meurt, ça te donne une 10-10 qui coûte 10. Donc, en gros, en tuant son shredder, elle lui a donné euh, 3 cartes. Ils seront toujours bien au, au fil de la partie. Ah, et puis ça, ça respecte rien, c'est... Euh 1-1, un, un, un, je m'en fous, je suis pas là pour rigoler, je veux pas me faire euh, 2-0. Nous on a une petite réponse tranquille. Ah! Par contre, Mélancolie a préféré mettre une petite crotte de nez dans la tête de Balka plutôt que jouer son archonologue Oh non <rire> <rire> Mais Pourquoi ah bah... <rire> Pourquoi Non, ah, et puis je garde même pas mon arme, hein, c'est zéro respect. <rire> mon je dieu <rire> À un moment, pourquoi faire C'est ça le... <rire> je crois que là, la solution, ça va être de... Euh, de jouer à la 5-5. Et ensuite, il va falloir lui blaster la tête le plus possible et ess essayer de le mettre à 10, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué, là, déjà. C'est ah, parti partie des cartes que j'aime beaucoup, le pile à l'heure, hein. juste par rapport à sa petite voix. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs, on joue en français parce que je trouve que les voix françaises sont, sont excellentes. Et qu'elles sont très drôles. Alors, comment on fait pour s'en sortir On peut commencer par piocher. On a ça qui tue ça, on a ça qui tue ça, il reste une 5-5. Excusez-moi, mais vous êtes... En... Tu prends le trade sur la 5-5 ou sur la 3-4 Okay. Ah bah oui, en plus il y a le piège vivant, oh là là Alors il y a le bloc de glace mais c'est euh, quasi mort là. Oh, Bacca termine... respect qui va passer son, hein, son unf mecha. Hein. Migo face Exactement après ça paye, hein, comme vous pouvez le voir, ça, ça, ça donne pas du beau jeu, hein, mais... Euh... Alors, est-ce que Balka va compter sur le fait que ce soit un bloc de glace et essayer de mettre euh, Mélancolie à 1 Donc ça déjà c'est fait. Alors non, on l'a B à 5 pour... Euh... Parce que voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort ici pas passe ton tour. Tu vas pas faire la corde alors qu'on est, euh, alors que t'as fini de jouer. Bon alors c'est moi qui lag Non c'est bon. Non non c'est... Ok. Oh dommage. L'arcanologue a fait piocher un sort directement dans ton deck, donc ça aurait pu être un bloc de glace. Ça aurait pu être un bloc de glace, oui. <rire> Une deuxième pyro pour euh, mélancolie, euh, mais... Euh... Bien sûr. Ça va pas suffire. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire sinon Boule de feu sur la 7-6. Trait de là-dedans. Après tu pouvais envoyer ton. Euh, T'as 2-3 dans la 3-3 et ping. Et il lui restait un Yeti et son pouvoir héros, donc t'étais quand même mort. Ah <rire> non mais c'était pour, pour voir l'animation la, la, de... Oh non Alors je clean ton board d'abord et j'ai puis c'est juste pour voir. Non mais j'avais jamais non. vu l'animation, donc bon. Euh... Oh non Putain, ce putain de druide est de retour là. Bon moi je suis une barcette du chasseur il est tellement horrible. Oh putain. Ça va être donc euh, être mage contre druide La limite ça va pouvoir se... se jouer à la main de départ vu comment... Ouais vu comment... Si Balkan nous fait encore un... Euh non les enfants c'est pas ça. Oh, attendez. Il a pas gagné avec son druide, il est d'accord ouais, Ah non c'est... Ouais voilà. <rire> Oui, pardon! Ouais, c'est ça, ouais! Qu'est-ce qui se passe si tu fais blosser? Non, bah, il, euh, il relance du coup, parce qu'il il avait fait. Euh, ah oui! Il était en chasseur. C'était pour voir si tu suivais. Alors, techniquement, t'as perdu, hein, c'est vrai! Parce que ça remet à zéro la main de départ de, de Mélancolie. Alors, on n'a pas le, euh... on a la pièce par contre du côté de Balka, donc c'est assez, euh, est assez chiant. Ah, bah j'ai un petit bug d'affichage, c'est sympa, c'est pas grave. Ouais, moi aussi. Ah, sur le fin de tour. Non, ouais. moi j'ai un bug d'affichage sur euh, des cartes de Balka, encore une fois. Ah, je relance. Ok. Moi non, parce que c'est pas trop grave. Balka qui veut surtout pas se faire défoncer par cette toutes petites Wyrm Pas de bol, il y en a une deuxième qu'on va pas poser tout de suite. Bon, bon, bon. Et donc c'est vers ce tour là que ça va jouer. Si ses si, prochaines cartes c'est euh, Communion astrale, il y a moyen que ce soit en relou. Mélancolie joue, euh, joue au tour, parce que justement il se doute que.. Euh, il risque de lui arriver un pépin donc on va piocher, on va récupérer plus de cartes parce qu'elle sait que lorsque on joue à Astral communion il n'y a plus de main en face Donc euh, au moins t'es à l'abri on faire mettre une pichenette plutôt que faire entité miroir Là, on sent que c'est de la place pour la finale hein, parce que euh, ça joue tout doucement, euh, ça traite directement la Wyrm dans le loot. Coucou Coca. Toujours pas d'astral communion pour. Euh, Toujours pas, non. Et un mana de off pour pouvoir jouer ses, ses, neuf, ses, ses tours neuf. Mais là le fait qu'il ait survécu aussi longtemps ça va être assez énervant ça voilà. problème. Ouais. Parce qu'il va commencer à pouvoir sortir ses gros tons dans pas longtemps Mais après euh, les gros tons ils vont se faire contrer par les entités miroirs que Melancholique garde au chaud Si vous cherchez à comprendre pourquoi ils les avait pas joués Enfin du moins c'est la raison de, euh, que je donne parce que c'est euh, celle qui me semble la plus logique Est-ce que Balka veut se suicider en jouant le chambellan Executus Le chambelan c'est une 9-7 lorsqu'elle meurt elle le remplace votre héros par Ragnaros qui a 8 points de vie. Donc contre un mage, faut surtout pas faire ça parce que tu saches une pyro ou une boule de feu et c'est fini. Ah d'accord. <rire> Balka suicidaire, pourquoi pas Le tout pour le tout. <rire> Il pouvait poser une autre 9-7 qui mettait 4 points de dégâts dans la tête. Il se dit, tout le monde arrête pas de me trash talk, je vais faire un play. Un play où au moins on me dira pas que j'ai pas sorti de beau jeu. Bon, il met quand même des coups de. Il y a quand même des coups de 9-7. Hein. C'est ça. Ça se salue. Alors Coca, non, c'est pas moi qui joue, je caste le petit tournoi euh, de Sosu. Alors là, ça va être euh, Valet, Valet et euh, le petit ping, histoire de faire popper Ragnaros. Et comme ça, Balka perd donc 32 points de vie. Ah, rien que ça. Vous allez voir l'animation et tout, ça va être bon. Boum. Voilà, donc il a que 8 points de vie. Son pouvoir héros c'est inflige 8 points de dégâts à un, à un adversaire aléatoire. Mais là ça va être compliqué parce que 8 euh, mélancolies, rien que sur le board actuel, elle a 5. Donc il a 3 points de vie. Balka en plus a vu qu'elle jouait. Euh, ah non, elle a, il l'a pas vu qu'elle jouait pyrotechnie. Elle a 10 points de vie. Là là. Oh bah parfait. On a Deuxième bloc de glace. Ouais. Donc là de toute façon il va pas l'activer avant euh, deux tours. Donc il y a trois tours encore à, à tenir pour Balka. Euh, sans que Mélancoline ne pioche de... Euh, de Pierrot à 10 dégâts. Ça va être compliqué hein. Est-ce que Balka a de la chance et il va toucher à 5-5 Évidemment Évidemment, une chance sur 5. Sauf euh, que là.. Euh, là la boule coup. de feu déjà ça complique un peu le voilà. truc. Boule de feu ping, euh, prochain tour, Balka est mort. <rire> il y a le bloc de glace déquipé, faut pas avoir peur. Alors, la seule solution pour Balka c'est qu'il joue euh, manche secret, mais euh, manche secret ou euh, un truc qui pète les secrets, mais euh, ça a pas l'air d'être le cas. Une mystique de Kézanne aussi. Hein. Mais là, euh, je pense qu'il sait que c'est fini. Il la met quand même à doux dans ces deux là, histoire de. Histoire de... On sait jamais si c'est pas un bloc Ça sera quand même gros comme bluff hein Ouais mmh. ah bah tu peux, hein. j'ai perdu des games comme ça hein. à cause d'un contresort qui était en fait un bloc de glace ou euh, un truc débile Alors soit Balka est au courant de... Euh, Exactement de ce qu'il y a dans son deck, mais perso j'aurais fait colère à 1 et espérer piocher une griffe avant de jouer Quel'Thuzad Parce que sa griffe ça lui donnait plus 2 d'armure donc il passait à 3 points de vie Non, bah dans tous les cas il avait perdu Oh Est-ce que Mélancolie fait le beau ouais. jeu de jouer yogg avant de... Ah bah non, non on sécure là la... <rire> On sécurise la victoire, y'a pas de beau jeu, y a pas de yogg <rire> allez hop C'est fini J'aurais tellement pas dû jouer Exécutus. C'est ça ouais Ah putain ah, Carte de con, là Non, euh, non mais j'ai tenté le, le beau jeu, j'ai tenté le random... Tu... Euh... Ah oui, non, non, là c'est sûr Coucou oh. <rire> Alors j'ai juste euh, une déclaration à faire, j'adore le Majordome Exécutus. Oui ouais, bah bon, on a, a vu ça parce jeu. que... Euh... C'était, c'était à la limite du petit suicidage euh... Parce que oui. ça t'a fait perdre quand même euh... 22 pv quoi à... ouais c'est ça Non, non j'étais pas à 30, j'étais à genre 27 T'étais à 28 plus 2 Ah T'étais à 28 2 d'armure. Ah ouais, ah bah ok voilà, ouais. <rire> <rire> <rire> Non mais, non, mais, non, mais on me dit ouais tu te machin <rire> À la pression <rire> Moi j'assume, non mais moi j'assume, j'y vais jusqu'au bout, voilà Mais Mélancolie était meilleure, bravo à toi mais oui, félicitations ouais, ouais, Donc on bon a bon notre bon bon bon premier bon finaliste. Bravo. Merci. Un, ah, <rire> <rire> <rire> Un petit mot pour Balka. Bah merci, parce que j'ai vraiment flippé, donc euh... <rire> <rire> Merci à toi, tu as été une adversaire redoutable de bout en bout. Et à chaque secret que tu posais, je, je, je stressais comme pas possible. Oui bah euh... surtout que le.. Euh... Qu'on appelle ça non, mais le contresort sur une Astral Communion, c'est genre mon cauchemar. Hein. <rire> Et d'ailleurs, je suis content de voir que j'ai survécu sans l'Astral Communion. Ouais. Oui, aussi, mais en bon, plus, j'ai attendu, je non, il va quand même la faire. Mais non, il la fait pas, il me dit ah, là, je reste avec mes entités miroirs à la con. Là. En plus, du bord, j'ai rien. Il fait le dessus avec le chasseur. Donc. Il veut pas que ça continue. Avec la pression de si ça se trouve, tu vas encore mis slétaler. <rire> <rire> Je, je t'avoue que j'ai prié quand c'est passé. Si ça se trouve, elle va pas voir. Elle va pas voir qu'il reste euh... en PV. Non, mais je sais plus quelle c'était. Je sais plus quelle partie. J'ai mal compté en fait, et je pensais que je pouvais euh, gagner encore un tour. Ouais. Je pensais que j'avais perdu, mais je pouvais gagner un tour. Et en fait, non, parce qu'il me manquait un mana pour faire mon <rire> <rire> okay. power. Donc... Ah oui, c'était avec le prêtre. Je, je sais plus. Ça devait être. Non, j'ai perdu. Ça devait être que mal en fait. Ok. Et, mal et bien en tout, enfin, tout cas, bon félicitations. Cool. Tu vas donc affronter un des quatre prochains euh, qui sont déterminés le, le 18 août, à savoir euh, Charles Salami. Charles. <rire> <rire> ah bah vu comme c'est parti, euh, Charles euh, <rire> Charles, c'est limite, c'est les fond de sa grotte en train d'entraîner de tous ses decks avec, euh, <rire> avec du Red Bull et, et de la vodka. Ouais, hein, ouais. <rire> vous, vous voyez Rocky, bah c'est pareil. C'est à mais peu près ça. Donc il y a Charles, The Cat, Melly... Et qui est-ce que j'oublie Et Flyaya. Et Flyaya. <rire> oh, tu l'oublies carrément, bah bravo. Ah bah oui, mais bon... Il euh, y, y a 8 <rire> personnes à retenir, notre cerveau en retient que 7 à chaque fois, ça va. <rire> Soviet Suprême existe depuis 2014, Cette Team existe visiblement depuis au maximum début 2017. Un groupe de... Oui bah d'accord, mais bon. <rire> Mais en fait, on s'en fout. Oui, non, mais c'est ce que je regardais, mais pas du tout. Ça nous fait une belle jambe. Euh... Eh bien, encore une fois, bravo à toi. Mais oui, et puis pour la finale, on va voir comment on se débrouille. On va voir comment on fait pour déterminer le troisième aussi. Parce que là, ah, on, Balca, fait... Balca, bah, finale. on sait pas encore si tu seras sur la petite finale. Donc tu bah vas y en y revenir sera avec sera tes deux Tu euh, seras peut-être sur la troisième place du podium. C'est ça. Peut-être. Selon oui. contre. Bien. Les règles ont été définies une fois qu'on a commencé bien. <rire> <rire> Merci l'organisation <rire> Ah bah bravo diners, hein. <rire> bon. jour, hein. Alors voilà, voilà, voilà Je vous organise quelque chose de, de beau, de pur On commence par du prêtre contre prêtre Qui se termine sur du euh, Du druide ouais. Communion astrale par, et mage pêle d'avoir essayé de changer un peu La, la, la méta acceptée de tous Du euh, mage prêtre mais oh, je craignais tellement ça quoi et voilà. c est, c est Mais du état. coup quand j'ai hésité à prendre, j'ai hésité entre le chasseur et le prêtre. Je dis ouais, oh, en fait ils vont nous sortir des vieilles cartes, des de grosses provocations pourries. Mon chasseur <rire> il passera jamais. Et du coup je dis ok je prends le prêtre et là je vois avec le pris chasseur. on dit ah ouais. Avec Druid en plus. <rire> euh, <rire> le mec il va bourriner quoi. <rire> tu vois moi je me suis dit quand Balka euh, au dernier match il lui restait plus qu'un seul PV et que t'en avais 11 et que tu top-deck Yogg-Saron, je me suis dit, est-ce que Mélancolie oh va faire le beau jeu mm -hmm. et balancer Yogg-Saron Et là, c'est même pas réfléchi, c'est directement ping-face, <rire> je veux ma finale. <rire> Aucun respect. Oh ouais. Non, mais moi, je suis pas du genre à hein, mettre Executus, tu vois, c'est pas, pas possible, ça. Le chambélan oh. là, c'est... Ah oui, non. non Donc, règle... euh... non <coughs> Chambélan c'est quand tu joues... Euh... Quand tu joues, ton bloc de glace et encore quoi, c'est. Bah si t'as plus rien. Bah si t'as plus rien, et as il faut t'es blocs de glace en fait. Si ton bloc de glace est équipé, au moins t'as ta du point de vie, mais t'as au moins un tour de plus dans tous les cas. Ouais. Même, même, trop, non, mais même c'est trop. Non mais donc non le yog euh, non c'est non. <rire> Je te dis c'est c'est Je me suis fait trop tuer sais, par yog pour le pour... <rire> <rire> Tu l'as dans le deck vraiment en dernier recours. <rire>